Si vous êtes en face de moi, c'est que vous connaissez Oppo et que vous avez certainement entendu parler de la nouvelle gamme Find X5. Avec le Find X5 Pro, le Find X5 et le Find X5 Lite, Oppo veut servir tous les portefeuilles, tous les budgets. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon test complet de l'Oppo Find X5 Lite. Le moins cher de la gamme va vous proposer l'expérience Fine X5 à moins de 500 euros. Est-ce que ce téléphone est fait pour vous Quels sont ses points forts On va parler photo, portrait, vidéo, recharge rapide. Bref, c'est parti pour mon test de l'OPPO Fine X5 Lite. Commençons par regarder le design de cette OPPO Fine X5 Lite. Tout d'abord, on va s'attarder un petit peu sur le dos car on sait que Oppo aime faire des dos de téléphone assez design, assez beau. On va retrouver ce Fan X5 Lite en différentes couleurs une couleur noire ou une couleur bleue étoilée, comme j'ai devant moi. La réflexion des lumières donne une nuance assez belle. En haut à gauche, on retrouve les modules photo on va en reparler juste après. Pour en revenir aux dimensions, on est sur un téléphone qui mesure 160,6 mm de hauteur, 73,2 mm de largeur et 7,81 mm d'épaisseur pour un poids de 173 grammes. Find X5 Lite va embarquer un écran de 90 Hz mesurant 6,43 pouces. Le ratio écran est de 90,8%. Ce ratio est plutôt agréable pour cette face avant. C'est un écran AMOLED protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. Au-delà de ces petites informations de design, l'OPPO Fan X5 Lite est le tout premier design conçu par LDI, Laser Direct Imaging. C'est ce qui lui donne des motifs étincelants qui s'inspirent des pluies des étoiles filantes. Il est fin, il est léger, bref. Il nous plaît. Sur la tranche gauche, on va retrouver les boutons de volume ainsi que le port de carte SIM qui va nous permettre d'embarquer deux cartes SIM et une carte micro SD pour booster le stockage. Sur la tranche droite, on va avoir le bouton de verrouillage et de power. Sur le dessous, on retrouvera l'éternel port de prise jack ainsi qu'un port USB-C qui va nous permettre d'avoir une compatibilité à la charge rapide. On va y revenir tout de suite. Pour finir au niveau des capteurs arrière des capteurs photo on va retrouver un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f1.7 un ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.25 et un objectif macro 8 mégapixels avec une ouverture de 2.4 à l'avant un objectif de 32 mégapixels avec une ouverture de 2.4 voilà grosso modo pour le design on va parler des caractéristiques techniques puis bien entendu on va explorer bah, tous les chapitres que je fais maintenant dans mes tests smartphone en regardant plus précisément le côté software avec l'OS et la surcouche ColorOS puis on parlera des performances de l'autonomie puis bien entendu une grosse partie photo vidéo, c'est parti Qu'en est-il maintenant des caractéristiques techniques Je vous l'ai dit, un des points vraiment différenciants c'est qu'il va intégrer la supercharge 65 ça permettra sur le papier de charger intégralement de 0 à 100% le téléphone en 31 minutes. Cette recharge rapide est combinée avec une batterie de 4500 mAh. L'OPPO Fun X5 Lite est un téléphone 5G qui va tourner avec le processeur Mediatek Dimensity 900. Ce qui est un processeur octa-core qui va nous permettre de profiter de la 5G et qui est aussi compatible Wifi 6. En plus de ce processeur 5G de 2,4 GHz, on va voir une combinaison RAM stockage de 8 Go pour la RAM et 256 Go pour le stockage. Puis bien entendu, comme je vous l'ai montré, vous allez pouvoir mettre une micro SD jusqu'à 1 tera Pour finir avec les caractéristiques techniques, on peut évoquer que le téléphone prend en charge le NFC et qu'il a aussi une compatibilité Bluetooth 5.2 et que malheureusement ce téléphone n'est pas étanche. Voilà, c'est tout pour les caractéristiques techniques. Maintenant, on attaque la partie software. On se retrouve sur l'interface de ce Oppo Find X5 Lite qui tourne sous ColorOS 12. ColorOS 12 est une des surcouches que je préfère sur Android car son design, son interface, la personnalisation des icônes ainsi que la personnalisation dans la gestuelle permet vraiment de prendre facilement en main ce téléphone. Pour commencer, avant de parler du launcher d'application comme d'habitude, on va nous proposer dès l'initialisation du téléphone de choisir un mode de navigation. Entre une navigation classique Android en bouton ou une navigation avec geste. La navigation avec geste est pour moi celle que je préfère. Et cette navigation avec geste n'est pas forcément proposée sur toutes les surcouches Android. Et c'est ce qui m'a fait vraiment apprécier mes premiers tests sur les smartphones de la marque Oppo. La partie est faite, maintenant parlons du launcher d'application. Pour accéder au launcher d'application, on va Hop, swiper de bas en haut On va avoir du coup toutes nos applications qui vont être là, qui vont être disponibles On va pouvoir en haut bien entendu les rechercher par un nom Même Si je mets Google je vais tomber sur les applications Google Et on va pouvoir les gérer Les gérer va nous permettre de les trier Les trier soit par heure d'installation soit par les plus utilisés Ce qui est pour moi le plus sympa Parce que voilà on a tendance à toujours utiliser les mêmes applications Après bien entendu vous pouvez le trier par nom et Ce qui vous permettra aussi de vous y retrouver facilement On va pouvoir aussi sélectionner les applications pour les désinstaller ou pour les ajouter sur l'écran d'accueil Il va être aussi possible de personnaliser ce launcher ou du moins de le rendre accessible Lorsque vous allez rester sur le mode tiroir, on va voir comme j'ai vu la façon d'y intégrer, c'est de slider pour y aller Et lorsque vous cliquez sur mode standard, ça va vous installer toutes les applications directement sur l'écran d'accueil Ce qui peut être... Plus pratique pour certains. Parlons maintenant de cet écran d'accueil. Il va être bien entendu possible de le personnaliser, c'est-à-dire de prendre une application et de la supprimer de cet écran d'accueil par exemple Lens. Hop, je la supprime. Je supprime le raccourci. Vous allez aussi pour voir hop ici changer le fond d'écran pour passer sur une photo ou pour passer sur un fond d'écran hop comme ça qui sont proposés directement par Oppo. Vous allez aussi pouvoir personnaliser les icônes, les rendre plus petites, plus grandes, changer le style, afficher ou non le nom des applications et grossir ou non le nom. Ensuite, on voit ici qu'on va pouvoir ajouter widgets, mais ça, bien entendu, je vous en parlerai dans la section gestion des widgets juste après. Pour finir, vous allez pouvoir personnaliser la disposition directement pour savoir si vous voulez du 5 par 6, du 5 par 5, ou alors du 3 par 6, etc. etc. Vous appliquez et c'est fait. Ça, c'est la personnalisation de l'écran d'accueil. Mais bien entendu, vous allez pouvoir aller encore plus loin dans cette personnalisation en allant directement dans les paramètres. Ici, vous allez pouvoir cliquer sur personnalisation et vous allez retrouver des options que je viens de vous montrer via les raccourcis qu'on a pu atteindre sur l'écran d'accueil. Mais vous allez pouvoir aussi, je vous disais, aller plus loin, par exemple, sur le choix des couleurs, choisir des nuances de couleurs ou encore sur le choix de la tête des icônes d'application. Bref, sur ce paramètre, vous allez pouvoir... Vraiment aller de plus en plus loin dans la personnalisation, vous allez pouvoir même éclairer les bords de votre téléphone comme ça lorsque vous allez recevoir une alerte, etc., etc. Parlons maintenant de la gestion des notifications. Les notifications, vous allez les recevoir directement sur votre téléphone. Lorsque vous allez swiper de haut en bas, vous allez pouvoir voir les dernières notifications. En plus du centre de contrôle avec les différentes applications, mais ça on va y revenir. Lorsque vous recevrez une notification, si vous cliquez pas dessus une notification de SMS ou d'application, vous allez la retrouver ici et vous allez pouvoir aussi, à partir d'ici, l'ouvrir. Bref, rien de plus simple, vous aurez aussi la possibilité de personnaliser les notifications afin de savoir comment les gérer, c'est-à-dire quelle application va pouvoir vous envoyer une notification, est-ce que vous voulez recevoir une bulle sur une notification, est-ce que vous voulez pouvoir accéder aux notifications en slidant de haut en bas comme je vous ai montré, etc. etc. Jusqu'à même changer le son des notifications. Parlons maintenant du centre de contrôle qui va afficher nos raccourcis. Lorsqu'on va swiper de haut en bas, hop, on va pouvoir accéder ici à tous les raccourcis. Voilà le Wi-Fi, le mode silencieux, mode avion, etc. etc. Lorsqu'on va swiper de droite à gauche, on va pouvoir aussi du coup continuer de voir les autres raccourcis. Là, bien entendu, lorsque j'appuierai dessus, ça activera ou non l'option qui est proposée. Et en haut à droite, ici, hop, on va pouvoir modifier en ajoutant, si on souhaite, d'autres raccourcis ou alors en en enlevant. Qu'en est-il de la gestion des widgets Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Vous allez pouvoir ajouter hop, un widget ici et vous allez avoir différents types de widgets. Les widgets d'horloge, agenda, les widgets d'application, les widgets liés à vos applications Google, aux mails, etc., etc. Vous allez même pouvoir ajouter des photos ou ajouter voilà, des tendances TikTok, etc., des musiques YouTube. Lorsque je vais cliquer sur le widget, après je vais pouvoir le déplacer un petit peu où je vais afin voilà, de lui trouver le meilleur endroit possible. Puis, je swipe pour valider. Concernant la question de, est-ce qu'il y a des pubs intégrés dans l'OS Non, dans ColorOS, il n'y a pas de pub native à l'OS. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'en est-il maintenant des applications qui sont préinstallées sur ColorOS 12 sur ce téléphone Vous allez avoir les applications de type Google, ça, normal. Ce qui va permettre d'accéder de, voilà, de, à vos mails ou ce qui va vous permettre d'avoir accès à votre drive, YouTube Music, etc. Vous allez pouvoir aussi avoir des applications rangées sous le nom d'outils. La boussole, la calculatrice, la possibilité de cloner votre téléphone, c'est-à-dire votre ancien téléphone sur votre nouveau téléphone. Par exemple, je dis que ça, c'est mon nouveau téléphone. Je vais pouvoir choisir les données l'immigrant par exemple sur mon autre Oppo. Vous aurez la calculatrice, le gestionnaire de téléphone qui va nous permettre d'optimiser le système et de pallier à certains risques, l'application vidéo qui va nous permettre d'accéder à nos vidéos, Notes qui est une fonctionnalité Google et l'enregistreur vocal. Ensuite ici vous retrouverez bien entendu voilà photo le Duo qui est une application Google qui va nous permettre d'appeler en vidéo. Vous allez retrouver jeu qui va vous permettre de répertorier toutes vos applications de jeu qui sont téléchargés sur votre téléphone, et de cliquer pour directement y jouer. Ensuite, vous allez retrouver des applications type Netflix, Amazon, Amazon Music, Amazon Prime, Booking, LinkedIn, TikTok, AliExpress, etc. C'est etc. des applications qu'on retrouve vraiment sur pas mal de surcouches Android, mais on n'en a pas tant que ça. On n'a pas plein de jeux, plein de partenariats qui arrivent de partout, partout, partout. Continuons en regardant les fonctionnalités avancées phares de cet OS. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est facile à s'y retrouver. Lorsqu'on va être dans les paramètres, voilà, tout va être clair et efficace. Si je cherche une fonction un, un petit peu spéciale, j'ai juste à cliquer sur fonctionnalité spéciale. Là, je vais pouvoir du coup activer certaines fonctionnalités, comme par exemple l'écran scindé, qui va me permettre, lorsque je vais avec trois doigts monter, pouvoir scinder l'écran. Entre deux interfaces là dessus vous pouvez vous demander à quoi ça sert lorsque je suis en train de naviguer sur internet je peux hop remonter l'écran garder ma page internet et voilà je sais pas aller envoyer un message en même temps ça va me permettre vraiment d'avoir deux écrans c'est-à-dire un, un, un partage d'écran ça c'est aussi une fonctionnalité qui peut être pratique lorsqu'on est un petit peu multitâche sur notre téléphone et qu'on ne retrouve pas sur tous les os on va pouvoir avoir aussi fenêtres flexibles qui va nous permettre un masquage rapide d'une fenêtre. Comment ça va marcher Je serai par exemple sur internet, je vais pouvoir hop, faire une petite fenêtre flottante ici. Si j'ai besoin de l'agrandir, de la rétrécir, je peux le faire. Si j'ai besoin plus de la mettre sur le côté, je peux le faire. Elle apparaîtra ici pouvoir aussi la retrouver ici cette fonctionnalité peut être pratique lorsque j'ai envie de transférer par exemple des images ou des fichiers je mets hop ma fenêtre avec les fichiers à transférer en flottante je vais par exemple sur mon drive je clique ici je sélectionne les fichiers que je veux et je les ajoute sur mon drive ensuite on va avoir le lancement rapide qui nous permettra lorsqu'on déverrouillera notre téléphone de pouvoir d'un geste lancer rapidement une application la musique la photo on va pouvoir modifier quelle application on veut lancer via ce mouvement. Je pourrais mettre par exemple juste la photo, la mettre en haut, valider. Et lorsque je déverrouillerai mon téléphone, d'un geste en haut, hop, je lancerai la photo. Pour finir, on retrouvera la barre latérale intelligente qui va se retrouver ici qui va nous permettre voilà, de stocker des raccourcis, de stocker des applications, etc., etc. Ça, vous devez déjà la connaître. Et pour finir, on va avoir l'option mode simple, qui va nous permettre d'avoir des grosses icônes, ce qui permettra à certains d'avoir une navigation plus simplifiée. Autre fonctionnalité assez spéciale, c'est le geste aérien. Oui, ce téléphone va vous permettre d'un simple geste de la main, de pouvoir répondre à un appel, mettre en sourdine ou faire défiler une application de haut en bas. Ça vous permettra, si vous avez posé votre téléphone, de pouvoir le contrôler à distance sans avoir à le toucher. Pour finir, on est sous Android, on est sur Oppo. On va pouvoir avoir aussi un écosystème. Notre téléphone sera compatible avec tous les produits Bluetooth, bien entendu. Mais on va pouvoir, si on a d'autres produits de l'écosystème Oppo, comme des écouteurs ou comme une smartwatch, pouvoir y accéder rapidement. L'appairage se fera de manière plus simplifiée et lorsqu'on déverrouillera les écouteurs en les sortant de la boîte, le téléphone les reconnaîtra directement et Oppo est vraiment une marque qui commence à travailler pour concevoir des vrais écosystèmes. Au niveau de l'écosystème, autre possibilité pour les détenteurs d'un PC sous Windows, il sera possible avec la fonctionnalité PC Connect de mettre en miroir l'écran de votre téléphone sur le PC afin de glisser des fichiers d'un appareil à l'autre ou de synchroniser votre téléphone à l'ordinateur. Parlons maintenant des performances. J'ai testé ce smartphone dans plusieurs configurations Notamment pendant des jeux. Lors d'une utilisation de ce smartphone sur des jeux 3D style FPS ou Battle Royale, je n'ai eu aucun souci. Pour rappel, vous allez pouvoir gérer la fréquence d'actualisation de l'écran si vous voulez le mettre en 90 Hz ou en 60 Hz. C'est d'autant plus pratique d'avoir l'écran en mode 90 Hz lorsque vous allez jouer à un jeu pour avoir un peu plus de réactivité. Et lors d'une session de jeu, il n'y a aucun ralentissement. Lorsque vous allez lancer un jeu, vous allez pouvoir avoir... Une petite boîte ici une boîte dédiée au jeu vous allez pouvoir par exemple voir la température de chauffe du téléphone le pourcentage de batterie vous allez pouvoir activer ou non les notifications bloquer par exemple les notifications pour pas être dérangé durant le jeu vous allez pouvoir choisir un mode mode équilibré qui va être un mélange entre performance et consommation de batterie le mode jeu qui va booster les performances mais la consommation de batterie augmentera ou un mode faible consommation. J'ai testé le mode jeu qui lui va donner une fluidité maximale lorsqu'on va jouer. Le mode équilibré est aussi plutôt bien fait et il va coller à la plupart des jeux. Par contre je dédirais le mode économie plus à des jeux qui sont moins énergivores et qui demandent moins de performance. Ensuite vous allez pouvoir aussi faire une capture vidéo si vous voulez envoyer un extrait de, de votre partie à un de vos amis ou hop L'optimisation du toucher, pour pouvoir gérer la sensibilité du toucher, la sensibilité au balayage, etc etc. Autre point on aura la fonctionnalité Hyper Boost, qui sur certains jeux comme LOLM, Mobile Legends, Firefire, PUBG, Subway Surfer, Call of Duty, permettra une stabilisation de la fréquence d'image de façon intelligente. Ça empêchera la perte de débit d'image et un décalage. Bref, ColorOS nous propose pas mal de petites options parfaites pour les gamers. Si ces options sont proposées sur ce smartphone, c'est qu'il a tout aussi pour être un smartphone utilisé pour le gaming. Ou côté streaming de vidéos, on n'a aussi aucun souci à se faire. Bref, vous l'aurez compris, les performances de ce mobile sont adéquates pour toutes les situations. En plus, le système de refroidissement, qui est un système de refroidissement liquide, combiné avec du bourrason, qui est un isolant de qualité aérospatiale, permettra d'empêcher une surchauffe. Voilà pour ce qui est des performances, maintenant parlant de l'autonomie et de la charge. Je vous l'avais dit depuis le début de cette vidéo, ce téléphone va être compatible avec la Super... Ce téléphone va être compatible avec la Super VOOC, la charge rapide 65 W qui va permettre entre 31 et 35 minutes de charger complètement votre téléphone. Pour l'avoir testé, c'est vraiment très sympa et vraiment très pratique à mettre en œuvre dans la vie de tous les jours. Car au niveau de l'autonomie de ce téléphone, avec... Les deux batteries qui forment au final 4500 mAh, on a un téléphone qui va voir sur l'autonomie un petit peu varier en fonction de la consommation que vous allez en faire. Si vous allez jouer avec, si vous avez activé le mode jeu par exemple, là ça va consommer beaucoup d'énergie. Si vous allez courir avec, avec le GPS, bref si vous allez écouter de la musique, vous allez avoir en gros entre 15 heures d'autonomie et plutôt 26 heures d'autonomie. Grosso modo, vous aurez une journée d'autonomie, peu importe vos utilisations. Mais ce qui est vraiment important, c'est que cette journée d'autonomie, combinée avec une demi-heure de charge pour repartir sur une journée d'autonomie, c'est parfait. Alors, bref, rien à dire. Moi, les téléphones avec la charge rapide, j'adhère. Parlons maintenant d'une catégorie qui vous intéresse tout le temps, la photo vidéo. Commençons par rappeler ce qu'il y a derrière cette Oppo Phoenix 5 Lite. Ce téléphone embarque un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f1.7, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture de 2.25 et un objectif macro de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.4. A l'avant, on aura un objectif de 32 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Parlons maintenant de l'interface photo, vidéo, etc. Lorsqu'on va cliquer sur cette interface, on va retrouver l'interface du coup de Color OS. Vous allez pouvoir du coup aller chercher les différents menus ici avec nuit, vidéo, photo, portrait et dans plus vous allez retrouver pro, extra HD, panneau, macro, ralenti, timelapse, vidéo dual view, sticker, scanner de texte. Et après dans chaque mode, vous allez retrouver un menu en haut qui va nous permettre par exemple d'activer l'HDR automatiquement ou pas, d'activer... L'intelligence artificielle pour améliorer la scène, d'activer ici en mode photo les 64 mégapixels ou de les désactiver. Puis ici, on va pouvoir ajouter un minuteur, ajouter et aller dans les réglages pour aller rajouter des grilles, pour aller rajouter quelques réglages comme vidéo à haute efficacité, lancement rapide, etc. etc. Lorsqu'on va aller sur vidéo, on va retrouver aussi certaines informations en haut, comme par exemple la possibilité de mettre la 4K, de mettre le Full HD. Ici, la possibilité d'activer l'Ultra Stabilité, qui sera que disponible sur du Full HD, mais on va en reparler. Ensuite, dans le mode nuit, ça va être pareil, vous aurez quelques options. Puis ici, là, vous allez avoir aussi des possibilités. Comme la possibilité d'activer le grand angle comme ça, le x1, x2 et après vous allez pouvoir zoomer jusqu'à x20 quand vous êtes en mode photo. Là vous allez pouvoir retoucher directement l'image en live et ici ajouter des filtres. Puis ici on aura le logo de Google Lens pour pouvoir lancer l'application Google. Dernière possibilité à vous montrer lorsqu'on va aller dans plus et dans le mode pro là vous allez pouvoir aller choisir bah, toutes les petites options que ce soit les ISO, l'ouverture etc etc vous aurez beaucoup plus de possibilités et c'est décidé aux personnes qui savent mieux gérer ces options. Voilà pour ce qui est de l'interface vous aurez compris un menu principal qui va vous permettre de switcher d'un mode à un autre. Alors maintenant ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le téléphone se débrouille. Commençons par voir comment il se débrouille de jour. De jour, en mode photo simple, le téléphone fera complètement le job, même sans activer le mode 64 mégapixels. Vous allez pouvoir photographier un paysage sans aucun souci, une personne, etc. etc. Comment réagit du coup l'Ultra Grand Tank de jour Je vous mets côte à côte une photo prise en x1, en x06 avec l'Ultra Grand Tank. On voit que l'Ultra Grand Tank se débrouille aussi très bien. Mais lorsqu'on va zoomer sur la photo, sur la photo en ultra grand angle et sur la photo normale, on voit qu'on perd quand même en netteté sur les photos en ultra grand angle. Mais il est quand même tout à fait correct. Concernant l'activation de 64 mégapixels face à l'activation du mode normal, je vous mets aussi un comparatif entre les deux en plein jour. Et on voit qu'il y a quand même un petit peu plus de détails que lorsqu'on va mettre le 64 mégapixels. Mais on va perdre un petit peu au niveau de la luminosité. Qu'en est-il maintenant du zoom Je vous ai fait une photo... En x1, x2, x5, x10 et x20. Vous allez voir que jusqu'au x5, le zoom reste plus que correct. Vous allez pouvoir aller chercher une photo assez sympa. Mais lorsqu'on va commencer à rentrer sur du x10 ou sur du x20, ça va être pixelisé, ce qui est normal. En plus, c'est toujours difficile de stabiliser plus on zoom. À côté de ça, en bonne luminosité, que ce soit dehors ou à l'intérieur, le mode portrait fait Carrément le job aussi ce mode portrait nous permettra aussi de choisir ici l'ouverture donc de donner plus ou moins du bokeh derrière une image ce qui peut rendre le portrait vraiment très intéressant de même cette fonctionnalité pour pouvoir régler l'ouverture existe aussi lorsqu'on va utiliser le selfie car oui le mode portrait existe aussi en selfie on va pouvoir du coup donner un fond plus flou lorsqu'on se prendra en selfie photo de jour aussi en selfie, sans forcément le mode portrait, la caméra de 32 mégapixels fait complètement l'affaire. Grosso modo, à bonne luminosité, le téléphone se débrouille parfaitement. Regardons maintenant ce que ça donne de nuit. De nuit, il vaut mieux utiliser le mode nuit, ce qui est logique. Mais je vous montre une petite différence entre une photo prise en mode nuit ou en mode normal, photo normale, dans un coin sombre mais avec quand même un petit peu de luminosité. On voit que le mode nuit fait complètement l'affaire et éclaircit de manière plus ou moins naturelle la photo, ce qui permet d'avoir une photo plus que correcte. Lorsqu'on va arriver à luminosité quasi inexistante, une photo normale prise avec le mode normal enfin, ne donnera rien. Déjà que le mode nuit va aussi trouver ses limites, parce qu'il n'y a aucune luminosité, mais on arrivera quand même à distinguer ce qui a été pris en photo grâce au mode nuit. Concernant les photos de selfie pris de nuit, le mode flash qui va mettre l'écran tout blanc permet aussi d'avoir des selfies corrects lorsque la nuit n'est pas totale. Sinon, on verra beaucoup sur le selfie l'impact du flash. Pour finir avec les photos prises de jour, le mode macro aussi est plutôt pas mal. Il nous permettra d'avoir des clichés euh assez corrects, même si ce n'est pas la qualité numéro 1 de ce téléphone. Vous l'aurez compris, ce téléphone se débrouille plus que bien au niveau nuit, au niveau portrait, au niveau photo en général. Alors qu'en est-il de vidéo Là, sur les vidéos, c'est ce qui va être très très intéressant. Lorsque vous allez prendre des vidéos, vous allez avoir plusieurs options, plusieurs fonctionnalités qui vont être plus que sympa sur ce téléphone. Bien entendu, vous allez pouvoir monter la fréquence d'image en 60 images par seconde lorsque vous allez être en Full HD. Et lorsque vous allez être en 4K, ça va rester sur du 30 images par seconde. Mais quoi qu'il en soit, voyons déjà le mode ultra stabilité. Je vous ai pris une petite vidéo. Moi marchant dans le skate park avec la stabilisation du coup en full HD et sans la stabilisation. Vous voyez la différence est flagrante. Même lorsque j'étais en train de filmer je voyais déjà qu'il y avait beaucoup moins dà sur le mode ultra stabilisé. Cette stabilisation électronique est donc vraiment très intéressante. De donner un ton plus coloré à la vidéo et qui va permettre d'avoir des vidéos un peu plus impactantes, plus originales. Autre fonctionnalité assez sympa c'est le mode portrait pro vidéo qui va vous permettre en gros d'ajouter à une vidéo prise un arrière plan avec un bokeh légèrement flouté pour un rendu professionnel. Bref, vous l'aurez compris, même au niveau vidéo, ce téléphone s'en sort plutôt pas mal, surtout avec toutes ces petites fonctionnalités qui vont vous permettre à certains d'avoir ce qu'ils cherchent dans un téléphone. Qu'en est il de mes points positifs et mes points négatifs Mon premier point positif, ça va être le rapport qualité prix fonctionnalité. Car oui, ce téléphone, Disponible aux alentours de 500 euros va vous permettre d'avoir en gros tout ce que vous pouvez vouloir dans un téléphone. Tout va être assez bien fait, il n'y aura pas de gros défauts. Par exemple que ce soit au niveau fonctionnalité, au niveau interface, au niveau photo vidéo ou même au niveau performance. Vous allez avoir un téléphone qui sera à peu près bon en tout. Deuxième point positif que moi j'ai vraiment apprécié utiliser, ça va être les petites fonctionnalités Vidéo, notamment le mode vidéo portrait ou que ce soit la stabilisation, l'ultra stabilité sur la vidéo. C'est vraiment quelque chose qui va être pratique et qui va me permettre de créer pour les réseaux sociaux. Troisième point positif, ça va être la charge et l'autonomie, mais surtout la supercharge qui va en plus, avec ce petit design, me permettre d'avoir un téléphone qui recharge en... Une bonne demi-heure de 0 à 100%. Qu'en est-il maintenant de mes points négatifs Le premier point négatif que je vois hein, directement sur ce téléphone, c'est bien entendu l'étanchéité qui est inexistante. Moi qui suis un petit peu maladroit, pas forcément, mais qui est tendance à voilà renverser mes verres, etc. Il faudra bien entendu que je fasse un petit peu plus attention à ce téléphone. Mais bon, il y a beaucoup d'autres téléphones concurrents qui n'ont pas non plus cette étanchéité à ce tarif. Deuxième point négatif, malgré que cet écran soit vraiment très agréable, j'aurais pourquoi pas aimer avoir un écran qui pousse jusqu'au 120 Hz Après, c'est vrai que si on veut du 120 Hz, il nous reste quand même les autres téléphones de la gamme. Mais bon, j'aurais aimé qu'à 500 euros, aux alentours de 500 euros, je puisse avoir quand même du 120 Hz. Voilà les amis, pour mon test complet de l'OPPO FAN X5 Lite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ce téléphone ou à rejoindre le Discord. Vous savez, le Discord permet de rassembler toutes les questions et surtout d'avoir des avis de plusieurs personnes qui sont, tout comme moi, passionnées d'high tech. On est plus de 700 maintenant, donc n'hésitez pas à aller dans le lien en description et rejoindre le Discord. N'hésitez aussi surtout pas à vous abonner, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me rejoindre directement sur Instagram. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.